Aujourd'hui, on a vu une des activités qu'on peut faire pour pour la nature.org, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Euh, donc Évidemment, là, c'était à Montpellier, mais le site permet de mettre en relation des associations avec euh, des bénévoles partout en France. Donc, euh, peut-être qu'il y a des activités autour de chez vous euh, qui sont très variées. Ça peut être euh, du ramassage de détritus, ça peut être aussi euh, de la protection euh, d'autres animaux, des oiseaux, des hérissons. Euh, il y a plein de choses variées. Donc voilà, bah si vous voulez donner de votre temps, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a forcément quelque chose autour de chez vous.